Le Grand Market qui est donc le lieu d'exposition, le lieu de référence au société dans les stands. Nous espérons aussi, avec les entreprises qui nous accompagnent, eh bien, euh, leur permettre de valoriser le plus possible leurs euh, leur produits, trouver des, des, des marchés euh, pour euh, la distribution de leurs produits, euh, faire des rencontres B2B euh, entre d'autres entreprises, nous avons déjà trois, trois rendez-vous de programmés qui sont trois beaux rendez-vous qui nous l'espérons euh, vont porter leurs fruits. souhaitons que, que toutes les entreprises de la dégrégation vont pouvoir nourrir de, de très beaux partenariats, vont pouvoir euh, ben, étendre leur marché, euh, bien évidemment vendre leurs prestations, leurs produits ou leurs services et que cela va nous permettre de pouvoir euh, entrer un petit peu plus dans, dans cette coopération caribéenne qui est déjà bien en marche depuis que nous faisons partie justement de, de l'OCS et qui va continuer et perdurer, je laisse. J'ai été impressionné par euh, la diversité euh, de ce que la Guadeloupe peut offrir à un événement comme celui-ci, Carifesta, qui a lieu une fois tous les deux ans, est un retentissement, un, un événement à retentissement régional dans toute la Caraïbe.